L'ordinateur et ses périphériques. Un ordinateur est un appareil, une machine, qui permet de réaliser, d'exécuter des opérations, des calculs ou des jeux. Dans cet appareil qu'on appelle aussi l'unité centrale, on retrouve différents éléments tels que carte mère, processeur, carte graphique, carte son, alimentation, carte mémoire. Voyons de plus près les éléments internes qui composent l'unité centrale. Tout d'abord, la carte mère. C'est l'un des éléments principaux d'une unité centrale. Elle assure la connexion entre les pièces internes et externes. Le disque dur. C'est lui qui stocke les données, les fichiers, les images, les mails, mais aussi le système d'exploitation et les logiciels dont vous aurez besoin. Il est composé de plusieurs disques appelés aussi plateaux. Le disque dur est l'une des mémoires de l'ordinateur. C'est une mémoire de masse. La barrette de mémoire. La barrette de mémoire, qui est aussi appelée mémoire vive, est dite mémoire volatile. Très rapide, elle essaie de transfert momentané des données. Ces données s'effacent quand l'ordinateur est éteint et donc sont donc perdus. Le processeur Le processeur est la partie d'un ordinateur qui interprète et exécute des instructions. Avec la mémoire, c'est notamment l'un des composants qui existe depuis les premiers ordinateurs. Deux géants de l'industrie se battent pour être les premiers. La carte graphique, elle gère tout ce qui concerne les vidéos, les images qui viennent de votre ordinateur. La carte, la carte son, elle gère tout ce qui concerne le son qui va sortir de votre ordinateur. Sur ces ordinateurs, on peut brancher des périphéries. Souris, joystick, scanner, webcam, disque dur, imprimante, moniteur, box, clé USB, enceinte. Les ordinateurs communiquent avec les périphériques selon un principe d'entrée et de sortie. Exemple, une imprimante. Si je veux imprimer une page, mon ordinateur dit à l'imprimante de sortir une feuille. C'est donc un périphérique de sortie. On va donc pouvoir les classer en deux catégories. Les périphériques d'entrée qui permettent d'envoyer des informations à l'unité centrale et les périphériques de sortie qui reçoivent des informations de l'unité centrale et la communiquent via l'extérieur. Les périphériques d'entrée, vous avez les claviers, scanner, box, souris, joystick. Périphériques de sortie, on retrouve l'imprimante, l'enceinte, le moniteur, la webcam. Il existe une troisième catégorie qui regroupe donc les périphériques d'entrée et de sortie, comme la clé USB et le disque dur. Sur ces périphériques, on peut donc envoyer des informations et on peut aussi récupérer des informations.